Et je n'ai pas envie de dire comment ça va, parce que les bon, gars me disent bien bonjour. Ils hein disent simplement Yako. Ils disent simplement Yako. Je t'ai venu la dernière fort. Moi, je m'apprêtais à venir avec euh, tout ce qui était matériel, des toilettes, tout ça. Pour vous. ça, pas de te fils, ça vos pâtes en vos vos à dents, votre savon. Et puis, puis, le vent est venu encore. depuis je une belle mauvaise. Je suis d'abord venu Je suis, suis d'abord Mais le vent aussi, il me dit que c'est la satine plus. Il y a des messages qui sont de, de sí, bon déclarer. Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour. Bon boulot à vous. Voilà. Et puis y a à quoi à l'école <coughs> C'est la partie de point. C'est la partie de point. Pour pouvoir aider ceux qui sont en train de euh, travailler à aller vite. Ça, c'est pour le produit du nettoyage. Le produit, il s'est dit, pour être en aide de, de nos jeunes soins. Ça, c'est pas bon. qu'ils puissent... C'est cool, c'est cool. Pendant un moment, il ne fait pas de savon. C'est ça aussi, avoir un bon grand français. Hein? Pas d'enfouflix. Chaque pas d'enfouflix est accompagné d'une brosse à dents. Voilà. C'est le sac à poubelle. Hein? C'est vrai Je voudrais lancer un appel à nos autorités. Parce que tout le monde ne peut pas aller à Bidjan pour la récolte. Dans les fins fonds de la Côte d'Ivoire, comme dit il y a de bonnes, de bonnes personnalités. Il y a des personnes, le père Ali qui avait créé ce centre. Il forme nos enfants à l'industrie, à la menuiserie, à la maçonnerie. Et je pense que pour que demain, on ait des cadres compétitifs, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin que de ceux qui vont jusqu'au sommet pour aller dans les bureaux. Mais ceux qui sont dans le petit métier, il faut les encourager. Il faut les motiver. Pour ne pas que nos enfants fuient notre pays, fuient notre continent pour aller mourir dans la Méditerranée. Ceux-ci ont décidé de se former. Il faut leur donner une chance. Aujourd'hui, leur centre est décoiffé, détruit. Nous, nous sommes des personnes physiques. On essaie d'apporter ce qu'on peut. Je souhaite qu'il y ait un accompagnement institutionnel. Et nous comptons sur vous. Si vous êtes aussi des personnalités, de bonnes volontés, vous pouvez apporter votre, votre à cet établissement et à vos enfants, à nos enfants. Nous comptons sur vous. Payez une feuille de tôle. Payez ce qu'il faut, des pots de peinture, payer du matériel à leur donner. Ça ne va pas gâter vos projets. Voilà. Merci beaucoup. Il faut travailler, il ne faut pas les demander l'homme. Le C'est très important. Et que personne qui seraient ici, vous dites, je vous envoie en France, je vous envoie euh, en Italie, je vous envoie en Europe. C'est enfants. Il faut trouver le bonheur dans ce qu'on a. C'est la recherche du bonheur dans ce qu'on n'a pas qui est au début de nos problèmes. Apprenez ici. Et la Côte d'Ivoire est un pays qui a besoin de cela. Et qui a besoin de vous. Concentrez-vous et donnez cela vie. Rejoignez-nous au projet.